L'énergie marine est donc bien une nouvelle corde à mettre à notre arc pour pallier le dérèglement climatique dans les années à venir. La part des énergies renouvelables dans la production d'électricité au sein de l'Union européenne est passée en seulement 15 ans de 14 à 34 Et cette part continue de progresser. Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes engagés prouvent que se battre pour le bien de tous n'est pas une tâche vaine. Jour après jour, ils innovent pour offrir au monde un avenir meilleur.